Je l'ai vu voler hein, quand il est vu se poser. Hein. Euh, je l'ai un peu dérangé. Je n'avais pas vu. Il était sur le terrain. Et puis. Euh, bah, il bouge plus depuis plusieurs minutes. Mais un bleu éclatant. j'avais jamais vu. Ah là voilà Mais non de bleu Bah voilà, je vous en... Vous avez de la chance. Hein. C'est du live. Beautiful creature